hello amis, je vais vous donner quelques actus sur l'écriture de mon livre. Donc, j'avais prévu d'écrire 40 000 mots d'ici début juillet euh, et en fait, j'en suis qu'à 10 000 mots. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais d'autres urgences à régler comme euh, euh, organiser la rencontre solopreneur euh, numéro 2 qui s'est super bien passé, mais ça m'a pris un peu de temps forcément, euh, travailler mon permis parce que je suis en train de passer mon permis et préparer euh, la prochaine formation, le prochain programme que je lance qui s'appelle Passion Formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets ça euh, en lien. Ce sera cet été, un programme de six semaines pour créer sa première formation en ligne. Donc, tout ça, ça a pris un peu de place. Je ne dis pas que j'aurais pas pu écrire le livre mais ça m'a quand même pris du temps donc la première raison qui a fait que euh, bah, j'ai pas avancé sur mon livre plus que ça bon 10 000 mots c'est quand même pas mal hein. c'est la gestion des urgences euh, la deuxième raison c'est euh, le manque de redevabilité c'est à dire que euh, je n'ai pas encore rencontré mon éditeur, il était occupé, donc il m'a pas répondu et je comptais un peu sur lui pour me booster. Vous savez, dans la discussion, est-ce qu'il faut auto-éditer un livre ou éditer avec un éditeur Un des gros avantages d'avoir un éditeur, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous donne des deadlines, qui nous donne des échéances et qui euh, attend un retour de notre part. Donc ça, ça m'a aussi, aussi manqué. Et la troisième chose, c'est bah, tout simplement un manque d'organisation. C'est-à-dire que je me suis fixé comme objectif d'écrire 40 000 mots au lieu de me fixer comme objectif, par exemple, d'écrire 15 minutes chaque matin entre 8h15 et 8h30. Ça aurait été beaucoup plus efficace que de me fixer ça. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je vois le gros morceau, je vois les 40 000 mots et je me dis, il bah, faut que j'écrive 5000 mots cette semaine. Donc, c'est assez effrayant. Alors que si je me dis, allez, 15 minutes par jour, euh, tous les jours pendant 2 euh, mois, 3 mois, 4 mois, bah après, j'aurais eu un résultat bien plus important. Donc, la gestion des urgences, manque de redevabilité et manque d'organisation. Je vous raconte ça pour bah, déjà vous tenir au courant parce que je vous en avais parlé. Euh, et je vous mets aussi le lien vers euh, le compte Instagram et le Groupe WhatsApp qui va avec, si vous voulez vraiment être dans euh, les news, euh, vous voulez être tenu au courant de, de ce qui se passe avec le livre, comme ça euh, vous le suivez. Donc ce sera le livre Génération sur le preneur, comment créer un business autour de sa passion. Donc je vous raconte ça pour vous faire réfléchir aussi. Vous avez des objectifs, pourquoi vous les atteignez pas Et si vous n'arrivez pas à identifier les raisons, ça va être dur pour vous de progresser. Et une fois que vous avez identifié les raisons, vous pouvez trouver des solutions à chacune de ces raisons. Okay les urgences, bah peut-être faut que je lance moins de, de défis, de, de projets. Euh Peut-être qu'il faut vraiment que je trouve un partenaire avec qui travailler, et peut-être qu'il faut que je bloque sur mon emploi du temps des créneaux. Donc voilà, ce genre de réflexion, c'est vraiment important parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est très souvent seul et du coup, comme on est seul, eh ben, on euh, n'a pas trop de repères, on n'a pas trop de cadres et on utilise mal notre temps et notre liberté. Donc voilà, j'espère que ça vous fait réfléchir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire euh, et puis voilà, je vous mets les liens que je vous ai cités en dessous si vous êtes intéressé pour donc euh, passionner formation et euh, pour suivre les coulisses de l'écriture du livre. C'était Lingencia, à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog.